La nuit je n'apercevais qu'un petit morceau du ciel et quelques étoiles. Lorsque la lune brillait et qu'elle s'abaissait à l'occident, j'en étais averti par ces rayons qui venaient à mon lit au travers des carreaux losangés de la fenêtre. Des chouettes, voletant d'une tour à l'autre, passant et repassant entre la lune et moi, dessinaient sur mes rideaux l'ombre mobile de leurs ailes. Reléguée dans l'endroit le plus désert, à l'ouverture des galeries, je ne perdais pas un murmure des ténèbres. Je vais vous, le, vous redire la dictée une deuxième fois, un peu plus lentement, pour que vous ayez le temps d'écrire. C'est parti La nuit, virgule, je n'apercevais qu'un petit morceau du ciel et quelques étoiles. point. Lorsque la lune brillait et qu'elle s'abaissait à l'occident, j'en étais averti par ses rayons, virgule, qui venaient à mon lit au travers des carreaux losangés de la fenêtre. Point. Des chouettes, virgule, volent d'une tour à l'autre, passant et repassant entre la lune et moi, dessiné sur mes rideaux l'ombre mobile de leurs ailes. Relégué dans l'endroit le plus désert, virgule, à l'ouverture des galeries, virgule, je ne perdais pas un murmure des ténèbres. Point. Final.